Nous sommes en guerre. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Alors Manu, pour ta guerre, moi j'ai une armée de chatons que je propose de mettre à ta disposition. Ce sont des chatons de, de combat. je les ai formés à la logistique, à la syllogistique, à l'expression, à la rhétorique, un peu au Logos aussi. Puis surtout, euh, ils sont bourrés d'anticorps, voilà, ça va pas forcément arrangé parce que c'est plutôt des anticorps à la pensée dominante, mais au moins euh, ils sont pas euh, immunodéficients. Puis bon, pour les chatons qui ne partiront pas à la guerre et qui vont subir la tristesse du confinement, et eh bien j'ai choisi de mettre à leur disposition à moins 20% les 5 séminaires les plus utiles pour faire de cette trêve des guerriers, qui n'est pas une trêve des confiseurs, pour faire de cette trêve un moment utile et pour se renforcer, se former. On sait que ce sont les plus, les plus malins, les plus adaptables, les plus formés, les plus intelligents qui passeront cette crise. Donc. Séminaire sur la peur, séminaire sur le réseau, séminaire sur la routine, séminaire sur la motivation et sur la reconstruction après un traumatisme. Pas de coupon, les prix applicables sont valables jusqu'au 31 mars. C'est sur l'écran. Accès direct dans les liens ci-dessous en description. Euh, donc alors je te prends contact avec toi, c'est parce qu'en fait j'ai rencontré une fille... Une euh... seconde, quel est le pseudonyme que tu as choisi s'il te alors. plaît mon pseudonyme, c'est Karl. Le pseudonyme de la fille, c'est Sophie. Karl et Sophie. Voilà. Et Car... nous sommes à Munich, en Allemagne. Karl et Donc, Sophie, quel âge avez-vous et comment me connais-tu, Karl Alors, moi, j'ai 42 ans. Dans une semaine, j'ai 43 ans. Euh, Sophie a 37 ans. Euh, fin avril, elle a 38 ans. OK. Alors... Et comment me connais-tu je l'ai connu par une application... Comment me connais-tu Me, me, me, me connais-tu ah, Comment je te connais euh, Je t'ai connu ben, en 2006, quand euh, je, je, je cherchais des renseignements sur la séduction, je suis tombé sur pas mal de forums, je suis tombé sur Spike Séduction, j'ai fait euh, des ateliers coaching séduction, j'ai fait relooking... Ben, re c'était qui C'était avec moi ou j'avais déjà arrêté Si j'avais arrêté, c'était avec Alexandre. Alors, j'avais, euh, oui, c'était avec Alexandre, voilà. en mars, 2000, euh, mars 2007, je crois. Oui, parce que je l'ai vraiment fait très, très, très, très peu de temps. <rire> je, je, je, je, je, le, ouais. je le répète souvent, mais euh, c'est marrant. Alors, il, y a des, il y a des activités comme ça, ça marque une vie, alors qu'en réalité, euh, en réalité ça représente très, très peu de temps dans ta carrière. Et qu'est-ce qui... OK, d'accord. Très bien, Carl. Et du coup, euh, tu as disparu entre temps ou tu as suivi un petit peu l'actualité, ah, l'évolution de mon travail tout, toujours suivi ton actualité, j'ai participé aussi euh, à quelques séminaires en réel, alors ça fait longtemps, je crois, le, le premier je crois c'était en, en juillet 2008, c'était « Changer de vie » il me semble, mm -hmm. ça fait longtemps, ce n'était pas enregistré à l'époque hein, je crois. Non euh, et puis il me semble la deuxième. Et après, mais j'ai toujours suivi ton ton, ton forum. D'ailleurs, j'y suis toujours. Euh, je regarde toujours ce qui se passe sur euh, homme d'influence, anciennement Spike Séduction Donc voilà. Après, j'étais j'étais en couple quelques années, puis de retour au célibat. En général, dès que vous êtes en couple, évidemment, le sujet ne vous intéresse absolument plus parce que vous êtes des hommes. Donc dès que vous n'avez plus le problème, vous laissez tomber. Ouais, c'est un peu ça, peut-être. Ouais. Eh oui, oui, oui, alors que c'est justement là qu'on peut commencer à jouer sérieusement. Enfin bon, alors, euh, qu'est-ce qu que je peux faire pour toi Alors, j'ai rencontré Sophie par une application de rencontre, donc Tinder, en début d'année. Oh là là, ah, les ouais. sujets de rencontre sur Tinder en 2020, je sens que ça va être grandiose, on s'accroche les chatons. Euh, J'en profite pour te demander de dire, s'il te plaît, que... De, de, de rappeler que tu es informé, que tu es enregistré, que tu l'as accepté et que tu seras diffusé sur YouTube et qu'en échange, tu as bénéficié d'une réduction sur ton étude de cas. Alors, je suis au courant que c'est enregistré et j'accepte que ça soit diffusé sur YouTube. Vas-y. Alors, voilà. Donc, euh, j'ai rencontré… Bon, c'était mon deuxième euh, date Tinder. Euh, c'était ma deuxième fille Tinder que j'avais rencontrée donc par, par l'application. Euh, j'ai, donc on s'est rencontré, euh, donc on, on a pris contact le 5 janvier, on s'est rencontré une semaine plus tard, ça s'est assez fluide, enfin ça s'est passé assez bien, je veux dire, au niveau des échanges, ça a été fluide, tout ça. Euh, elle m'a assez rapidement mis sur le tapis, voilà, qu'elle voulait avoir une relation sérieuse, qu'elle voulait avoir des gosses, tout ça, bon, voilà, on est dans la tranche d'âge où euh, on ne peut pas cette thématique. Euh, donc là, bon, il y a eu pendant, euh, Bon, il y a eu des dates une à deux fois par semaine, on se voit toujours, hein, je suis pas, pour l'instant, je suis toujours euh, en course. Le fait est qu'il y a pas mal de casseroles qui, euh, qui sont chez elle. Hein, donc, y a, le, le fait est que chaque fois qu'on était en date ou presque, il y a toujours un ex qui, qui revient ou un, ou un ex Tinder ou, un, ou des mecs qu'elle a rencontrés Pour info, elle est euh, ancienne actrice, elle a aujourd'hui sa propre boîte de casting depuis une année. Elle ne roule pas sur l'or, d'après ce qu'elle me dit. Elle n'a pas une, une vie décadente, elle a dans un tout petit studio à Munich. Je te demande pardon, je vais faire quelque chose que je déteste, c'est faire répéter. Son âge m'est sorti de la tête. Je sais que toi, tu as 42 et elle, toi, 33 alors, elle, alors moi j'ai 42, dans 10 jours j'ai 43, et elle, elle a 37. Ouais, c'est ça, 37, 37, 37 37 et 38 ans, euh, 38 ans fin avril. Ok, donc, euh, ça m'était sorti de la tête. Ok, alors, allons-y. Biologique. Donc voilà, donc, euh, alors les, les, les, les, les conversations sont très très fluides. Donc tout se passe en allemand, un petit peu en français, tout ça. Il euh, y a beaucoup, euh, elle se rappelle de, de beaucoup de petits détails, elle, euh, elle me sépare souvent de sa vie passée euh, qui est mouvementée, euh, j'hallucine chaque fois qu'elle me, me raconte des, des, des, de, du, euh, certaines parties de sa vie, hein, le, le fait qu'elle euh, bon, ait été actrice, euh, j'ai vu des vidéos d'ailleurs de, sur YouTube de, de, de certains de ses films. Euh, euh, euh... Euh... <rire> Tu les as vus sur YouTube ces vidéos ou tu les as vus sur You ou autre chose <rire> Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, elle me a montré d'ailleurs, elle me l'a montré, euh, c'est pas des films, voilà, c'est des films allemands, mais c'est pas une euh, question d'action, non, non. Parce que moi, moi quand j'entends l'expression ma, ma copine a tourné dans des vieux films allemands, j'ai une autre image qui me vient en tête. Ouais, ouais moi pas, mais bon. Euh... <rire> Non, non, mais j'ai vu, enfin voilà, c'était des films, euh, une film par exemple de scène, enfin, une, une scène où elle, elle s'est entraînée au Taekwondo, je crois, ou au ou Kung Fu, et elle, elle joue une scène vraiment euh, hard où, où voilà, elle se bat contre un homme, bon, tout est arrangé, mais, euh, mais voilà, c'est euh, clair que ce pas des films d'Hollywood, mais, euh, mais là, elle, elle a un passé d'actrice de, je ne sais pas, de 7, 6, 7, 6, 7 ans peut-être. Elle a fait divers jobs dans le. Dans la danse, dans le, elle a fait aussi un job de, un an je crois dans les, les danses des rideaux, je sais pas si ça te parle. C'est les comment dire des artistes qui se qui se pendent dans des rideaux en fait et qui se laissent tomber. D'accord. Qui... Bon Ils... des... des activités hautement lucratives quoi. Et donc, ouais, voilà. donc aujourd'hui alors quel est le alors il se trouve que la situation. Alors la situation donc ça c'était partie la partie professionnelle. Aujourd'hui, elle a depuis une année, depuis mi-2018, une boîte de casting. Que c'est qu'elle cherche des, euh, des, des, des acteurs pour différentes productions et elle les propose donc à, euh, à ses différents clients pour des publicités, non, pour des casting. films. On a, a confiance. Voilà. Et donc, la deuxième partie, donc, plus privée, c'est euh, toutes les casseroles qui viennent. Donc, euh, elle, est, euh, elle a perdu son. Elle avait un ex. Dans sa période adolescente qui s'est suicidée, je pense vers l'âge de 16-17 ans, qui est, est passée sous un train. Elle, euh, je, je, je t'en mets quelques-unes hein, de, de casseroles Donc elle me parle chaque fois. À chaque fois qu'on était en, en date, elle me parlait chaque fois de ses ex ou des ex tinder en me montrant par exemple la maison. Ah là ici j'étais, euh, j'étais euh, l'autre fois chez lui ou Enfin, voilà, en fait, d'après ce que je comprends, elle a un besoin de validation, de me dire toujours, elle a connu euh, X personnes, elle, elle s'est fait, euh, voilà, elle s'est fait, euh, elle a eu pas mal de relations. Ça, elle a besoin souvent de le répéter. Euh, elle a souvent eu de relations sans capote. Euh, je lis un petit peu ce que j'avais marqué, euh, elle a fait une fausse couche euh, vers 2010 avec son ex qu'elle a eu euh, quand elle habitait à Berlin, son ex de 8 ans, elle est partie vivre deux ans au Nicaragua donc avec cet ex plus, euh, plus euh, une partie de la famille à son ex où ils ont construit une maison et puis euh, une maison un petit peu touristique, elle est revenue après sur Munich pour ouvrir sa boîte de, de casting. Elle a fait deux avortements. La première fois, elle m'a dit qu'elle n'avait fait qu'un. Et puis, la deuxième fois, elle m'a dit qu'elle n'avait fait un deuxième. La première fois… Donc, ça s'appelle elle... la réalité augmentée version F, ça. Ouais. Donc ça, ça fois vers... que tu poses ouais. la question, tu gagnes plus un. Alors, je n'ai pas posé la question en plus. Hein. C'est venu comme, comme ça sur le tapis. C'est assez bizarre parce qu'on peut avoir des, des moments de, de, de, comment dire, de, de tendresse, de, de, de, de séduction, et puis, boum, il y a… Y a il y, y a un truc qui vient sur, au milieu comme un cheveu sur la soupe, et puis ça, ça, ça, ça, ça casse un petit peu le moment. Euh, D'ailleurs, quand, quand elle m'a dit euh, le, le, cette histoire de, de, de fausse couche d'avortement, on était en train de, de prendre un bain euh, tous les deux dans, tu vois, dans la baignoire. Donc, euh, tu te dis, euh, pourquoi elle raconte ça à ce moment-là, tu vois euh, Avec, Elle elle a le sens du timing. Ouais, en plus, verre de champagne, les bougies, tout ça, enfin voilà, c'était… Euh, donc, euh, toujours pour la, la partie, euh, donc dans les deux, deux avortements, elle, euh, un, c'est parce que euh, la capote est déchirée, le deuxième, c'est qu'ils ont pris le risque. Bon, un petit peu inconsidéré, mais voilà, c'est ça. Après, elle, elle a trois pères différents. Trois pères, donc, il y a son vrai père biologique qui euh, a laissé sa mère et sa sœur euh, quand elle avait un an. Sa sœur est plus âgée de trois ans, elle a 40 ans cette année. Après, elle a un, deux, un deuxième père qui a recueilli sa famille, enfin les enfants, qui a fait un, un troisième enfant. Lui, il est parti quand elle avait euh, 8 ans. Et il y a eu un troisième père qui, euh, lui, a repris toute la famille, qui n'a pas eu euh, d'autres enfants avec, euh, avec sa mère, qui lui est décédé d'un cancer, je crois, il y a 5-6 ans. Donc, euh, une, une, une phrase qui m'a marqué, c'est qu'elle a, qu a dit dans les premiers dettes elle a toujours euh, essayé de rechercher l'amour de ses pères euh, après donc dans sa parole. Comment de... tu écris père p e accent grave r E s okay. ah de... oui de ses pères euh... voilà enfin je traduis en allemand de, de, de l'allemand au français hein, tout ce qu'elle me dit hein. parce qu'on parle la plus le, la plupart du temps en, en allemand euh... Donc sur le récit de son passé, euh, donc il y a eu euh, la période donc actrice à Berlin. Il y a eu une période où elle était masseuse aussi à Berlin, où elle a fait <rire> des études de, de massage. Des études de massage, d'accord, très bien. Ouais, elle a comment dire, elle a Ac actrice masseuse. Elle a le goût des études scientifiques, cette femme. Ah ouais, non, mais elle n'a pas le bac. Hein. Elle, a... Elle, a... elle a, elle est partie un petit peu à l'aventure. Elle a elle a eu contact, alors ça j'ai un petit peu de mal à le croire, quand elle me dit qu'elle a eu, euh, dans, dans, quand elle faisait des massages, elle a eu contact avec, elle a massé un des pègres de la mafia euh, turque à Berlin. Et là de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à, à, dans, des dans des milieux de poker, de, de parties de poker euh, mafieux dans, dans les... Enfin, dans Berlin, de mafia turque dans la ville de Berlin. Oui, elle a un CV très intéressant cette fille. Très très. Elle vraiment pour l'instant elle coche toutes les cases de la mer idéale. Ouais. Donc je te parle je tout ce qui est drogue tout ça. Oui oui j'allais poser la question mais après tu n'es pas obligé de répondre mais. Donc voilà bon ça c'est la partie la partie négative la partie. Ah je pensais que c'était le positif. Ouais, non, moi, bon. je préférais commencer par ça. Euh, non, ce qui, ce qui est bizarre, c'est qu'il ça, ça, qu y a tout ça derrière, et puis, en fait, y a, on vit des, enfin, je vis des moments avec elle, alors je ne sais pas si c'est une bonne actrice ou quoi. Oui, tu as bien fait Donc, de te reprendre, oui, c'est tu vis. Ouais, je vis des, des moments, euh, et puis, euh, bon, c'est fluide, euh, elle se rappelle de petits détails parfois que, que je me dis, mais j'ai dit ça, et puis euh, elle me le ressort. Euh, euh, elle, euh, bon après c'est peut-être un peu exagéré, mais au, un mois après la rencontre, elle m'a, fait un, elle nous a fait, si vous voulez, un cahier euh, notre histoire écrit en français tout ah ça. Ah oui, aussi j'en ai, ouais, j'en ai plein d'ailleurs, comme ça. Ouais. Donc euh, voilà tout des, des, avec des, des, des parties, enfin tout ce qu'on a des, des, comment dire, des, des parties de texte euh, en français euh, qui relatent un petit peu ce qu'on en a, a vécu. Avec la date de tel mardi, on s'est rencontré au restaurant, tel mercredi, on s'est euh, vu, euh, on est allé danser. Voilà, bon, j'essaie de. Oh oui, oh oui. ouais, j'essaie de regarder les notes que j'ai ah, encore bon, prises. Hein. Très bien, alors on va arriver à la question. Oui. Alors la question, c'est avec euh, toutes ces informations, que je viens de te donner, comment vois-tu évoluer cette relation Mais je ne suis pas Madame Yerba, moi. Mais j'espérais, j'espère. Euh, la, mais... la relation, elle évoluera en fonction de ce que les acteurs ont, ont, ont à en tirer, et de ton degré de patience et de tolérance. Un truc j'ai oublié de te dire, c'est que euh, le, la semaine du 4 la semaine du 14, elle devait voir son ex, un ex qui, avec qui elle est restée euh, 8 mois en 2019, un ex euh, portugais, surfeur, elle est aussi surfeuse. Euh, ça s'est fini euh, en octobre 2019, euh, je pense d'un commun accord, parce que lui devait partir, et puis je crois pour lui... Actrice, euh... masseuse, surfeuse. Ouais. Que, que, des prof... que des professions à, à haut degré d'engagement de, et de désintéressement. Ouais. Mais ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'elle vit toujours dans un petit studio, elle est toujours ric-rac sur les en fin de mois. Mais ben, la drogue, ça coûte cher. Hein. Ouais, non, mais Ce que je veux dire, c'est pourquoi elle s'est pas mise plus plus rapidement euh, à l'abri, si tu veux, en faisant le gosse, un gosse au premier venu, tu vois Parce qu'elle est canon. Elle est, est ben, J'espère bien avec tout ça pour que, que... Ben, bon, mais... avec tout ça pour que tu restes avec. Il y a bien une raison. Hein. Ben ouais, ben il y a, oui allez, alors je te, je, je, je rappelle les côtés positifs. Euh... Oui parce que <rire> ta présentation est légèrement déséquilibrée. Vas-y, fais-nous rêver, remonte un peu le niveau. Ah, je... Elle m'avait invité chez elle le fin janvier. Elle avait mis les petits plats dans les grands. Elle avait euh, aménagé son petit studio avec euh, un petit coin impéritif le, le, le oui, repas principal. Enfin, c'était vraiment mignon. C'était, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça avec une fille en fait, un truc où. Où il y, a, il y a une complicité qui est assez, euh, assez énorme, assez… Euh, voilà, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas vécu ça. Tu confonds, ce que tu, as ressens, tu, re, tu confonds ce que tu ressens et la complicité. OK. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait à part des apéricubes cubes euh, et un cahier Parce que moi, j'en je, suis resté au cahier et aux apéricubes hein, pour l'instant. OK. Euh, elle se rappelle des petits détails, des petits détails sans importance qui, euh, ben de ma vie privée, en fait, où je lui dis, ah ouais, j'ai fait ça, mais dans le, dans, le, dans le courant de la conversation, je lui dis, ah ouais, j'ai fait ça, ça et ça, ou j'ai eu ça, ou ma sœur s'appelle tant, euh, tel prénom, et puis elle me le ressort quelques mois après, et puis tu te dis, ah ouais, euh, alors bon, je me dis, c'est un petit détail positif, tu vois. Euh, donc, elle est, bon, pour rester positive, elle est, c'est une bonace. Euh, elle m'a aidé à réviser un test de naturalisa naturalisation pour euh, avoir la nationalité allemande, ça j'ai deux fois, enfin, elle est venue m'accueillir, euh, j'avais passé le test, euh, deux, deux jours avant elle, elle m'aide à réviser toute l'après-midi. deux jours plus tard euh, je passe euh, le test elle vient m'attendre. Alors, je, je, je l'attendais pas. Euh, elle vient m'attendre, toute euh, élégante, euh, à la réception de l'hôtel de ville où j'avais passé le test. Et puis après, on va se balader en ville. Euh, voilà. Ça, ça m'avait euh, beaucoup surpris et, et j'avais beaucoup apprécié cette euh, attention. Elle, elle planifie pas mal le. Je dis pas que c'est positif. Elle planifie pas mal le futur en disant, euh, voilà le. Le, le, elle a vécu pas mal à Berlin, elle, elle un week passé euh, le dernier week-end d'avril, puisque c'est son anniversaire à Berlin, donc bon, elle a déjà réservé les, les billets tout ça. Euh, pour mon anniversaire qui arrive dans pas longtemps, euh, la semaine prochaine, euh, elle a absolument pris euh, un jour de congé et puis elle avait déjà commencé à planifier où est-ce qu'elle est qu m'emmènerait, parce qu'elle connaît mieux la région que moi. Euh, voilà, donc ça, c'est pour le positif. C'est pour le positif. Ben, alors, vous noterez les chatons que je n'ai, une fois n'est pas coutume, pas tellement interrompu le récit, parce que c'était assez, assez rigolo, c'était divertissant. Donc maintenant, je vais tenter de répondre. Mmh. Euh, par analogie, c'est... C'est une cambrioleuse de génie, sauf que quand elle est rentrée dans la baraque, elle ne sait plus trop quoi y faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le talent de conquérir le pouvoir, il y a des gens qui ont le talent de l'exercer. Et comme ce ne sont généralement pas les mêmes, eh bien nous sommes dirigés par des gens qui sont dénués du second. Pourquoi Parce que nous élisons des gens... Euh, par rapport à leur, à, leur, à leur charisme, à leur pouvoir de séduction, c'est-à-dire en gros par rapport à leur talent à, à s'emparer de quelque chose que tout le monde désire et pas par rapport à leur capacité à l'exercer. On devrait voter par rapport à la capacité des gens à exercer, à, le, le, à diriger, pas à s'emparer du pouvoir. Et de la même façon, on s'éprend, je dis bien on s'éprend au sens sentimental, c'est-à-dire on se laisse prendre, on se laisse subjuguer, on tombe sous le joug, des gens qui cambriolent notre univers sentimental et poétique. Et généralement, ce sont ceux qui sont finalement le plus euh, dénués de projets une fois qu'ils sont rentrés dedans. Les gens, pour simplifier, les, les femmes qui nous font tomber amoureux sont, sont généralement celles avec lesquelles ça ne, ça ne crante pas et avec lesquelles euh, ça, ça meurt aussi de façon aussi impromptue que, que, que ça n'est venu. Okay. donc elle me semble avoir emmagasiné avec le temps et avec ses différentes expériences un, un certain talent et elle a une certaine euh, une certaine plasticité une certaine inventivité une certaine intelligence sentimentale euh, pour euh, s'insérer dans ton encore une fois tomber, faire tomber quelqu'un amoureux c'est s'insérer dans son univers poétique mmh. c'est à dire savoir lui faire le cadeau qui n'a pas de valeur économique, mais qui a une grande valeur pour lui. Euh, savoir prononcer les mots sur lesquels va s'appuyer son désir à chaque fois qu'il faudra en avoir. Euh, savoir, euh, euh, savoir se souvenir exactement de ce qui va être important pour lui ou de ce que les autres n'ont pas remarqué, ce que j'appelle la connexion. Ça, c'est un talent, c'est presque un don. Et après, bah, manifestement... Euh, aucune de ces rencontres n'a euh, fructifié et, et ne la, ne, ne, ne, rien ne s'est transformé en foyer stable. Oui. Mmh. Oui, exactement. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'elle dit souvent, elle a besoin d'avoir toujours contact avec ses ex, de savoir comment ils vont, tout ça, parce que blablabla, bla bla, elle aime les gens. Oui, elle aime les gens. Présente plus des inconnus alors qui ont le coronavirus. Tu vas voir si elle aime les gens. Mmh. Non, elle n'aime pas les gens. Simplement, elle n'a pas de capital économique et est dans une situation logistique précaire qui nécessite d'avoir un gros réseau. Plus ta, plus ta situation administrative, économique et logistique est précaire, plus tu as besoin d'avoir un gros réseau. Okay. Plus, tu es, plus tu as des matelas... Euh, économiques et, et sociaux et culturels, plus tu es à l'abri du besoin, plus tu peux t'appuyer sur un réseau réduit et fort enfin son réseau c'est quand même le, le milieu artistique et ça nache, d'après ce que j'ai pu voir quand elle m'a invité à des premières de, de films ou quoi euh, ils nagent pas tous dans le oui, le... c'est ce que je te dis moins, moins on a, plus il faut qu'on ait de contact ouais, ok et comment tu, euh, comment tu associes le fait ou comment tu expliques le fait qu'elle elle est tellement eu de relations non protégées elle, le, le, la, Alors moi avec elle il y, a, il y a la capote mais je veux dire elle, pour elle c'est euh, presque normal de ne pas mettre de capote, de, de se faire prendre dans tous les coins euh, euh, n'importe c'est qui... pas la question la, la question n'est pas qu'est ce qu'elle a fait de sa vie privée la question est qu'elle est qu'est ce qui explique le qu'est ce qui la pousse à partager régulièrement cette info avec toi c'est ça la question ouais, et c'est la question ouais. c'est l'action ouais. que je me suis posé aussi tu ne devrais pas avoir cette info tu ne devrais pas le savoir et oui et ouais c'est pour ça que je, je comprends pas pourquoi elle me, elle me elle, elle a besoin de moi je le vois comme un besoin de validation le fait qu'elle ait une cour, tout ça, et que… Non, euh... c'est de la psychologie de comptoir, ça. Ouais, ok. Alors, tu, tu le vois comment, alors tu, tu vois une explication euh, à ça euh, Il faudrait reprendre la grille de lecture de mon séminaire psychologie, euh, typologie de femme, et il faudrait voir euh, entre jouisseuse, mondaine, actrice, metteur en scène, écorché, admiratrice… Euh... Il faudrait refaire son sociogramme en fait, son psychosociogramme avec, euh, avec ses quatre... Tu l'as mon séminaire typologie de femme, relation longue 2 pas, non, non, non, je ne bah, pense tu pas. Tu devrais. Ok, typologie de femme. Ouais, relation longue 2, deux points de typologie de femme. Et tu verras un tableau extrêmement détaillé euh, qui, qui s'appuie sur huit euh, ou dix archétypes parmi lesquels euh, la mondaine, l'écorché, l'actrice, la metteur en scène l'admiratrice la, etc et il y a, y, a y a un template dans la fiche que tu recevras gratuitement en échange de, la, de ton petit commentaire tu auras une, une, un template d'étoiles vide à remplir avec euh, sa note dans chacune des catégories puis tu dessineras un petit schéma et ça c'est de, de la psychologie appliquée c'est pas de la psychologie de comptoir mmh. et, et pour t'aider ta, à reconnaître chacun des archétypes présents en elle il y a des phrases clés dans le tableau donc tu vas reconnaître des phrases qu'elle a prononcées Okay. Attends, on va jouer au jeu. Je vais, je vais ouvrir la fiche. Quitte pas. Tu vas me dire si oui ou non elle a prononcé ces phrases-là. J'espère que le jeu ne va pas être trop, trop chiant pour ceux qui nous écoutent. Fiche, séminaire, typologie... Est-ce que ça me sort Yes. Euh... C'est difficile de faire jouer à ça comme ça. Alors, les catégories sont euh, « se définit par »,« se voit comme »,« mots-clés »,« mode de rencontre les... ». Non, mais c'est imbitable, en fait. Le, le tableau est trop grand et trop long pour être récité comme okay. ça à l'oral. Euh... Bon, je te donne des mots-clés en vrac. Tu me dis si ça te dit quelque chose. Oui, oui. Euh, X me disait toujours, X me disait souvent, X adorait faire. Euh, je sais, je sais, je sais. Euh, J'ai du caractère. Je, je n'ai pas besoin. Je suis indépendante. Attends, euh, ça vient pas trop ça, non Non, non ça vient okay. pas trop. Euh, non, mais c'est non c'est trop c'est trop compliqué pardon excuse moi l'exercice ne fonctionne pas l'exercice ne fonctionne pas comme ça un truc qu'elle a dit c'est que elle euh, donc c'est une ancienne actrice et qu'elle ne veut ce enfin, qui est bizarre aussi elle ne veut plus avoir affaire à faire elle ne veut plus avoir comme copain euh, comme compagnon comme partenaire un acteur par contre elle est euh, elle a une boîte de casting c'est c'est ça que je ne comprends pas, parce que son milieu, c'est des, des acteurs, c'est des régisseurs, c'est des producteurs. Mais et alors, elle, elle, elle, elle, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, dans le seul environnement qu'elle connaît, c'est logique, et ça n'a rien à voir avec sa recherche d'homme. Mais par contre, je te souhaite bien du plaisir pour la suite, hein, mon garçon. Mais... C'est pour ça que je t'appelle, c'est que voilà, il je... y a mes, Comment y a ma... mes ampoules qui me disent « attention, euh... Danger, danger, il, y a, il faut faire attention, parce que rien que le fait qu'elle nous dise qu'elle qu soit actrice ou ancienne actrice, tout de suite, j'ai senti le danger, je me suis dit... Ben c'est fait... peut-être, c'est certainement la moins inquiétante de toutes, ces, de toutes les caractéristiques que tu nous as listées. <rire> Moi, c'est pas le fait qu'elle soit actrice ou actrice à la retraite, ben, c'est tout, tout le reste. <rire> ouais, c'est la première, c'est le premier paramètre qui m'est sauté aux yeux, en tout cas. Les autres, oui, bien sûr, euh, sur les additions de tous, ça fait pas mal. Ouais. Ouais, ça fait assez, ça fait pas mal, ouais. Euh, après, je, à un moment, j'avais, euh, c'était il, il y a deux semaines, elle, elle m a, chaque fois qu'on était, en, non pas chaque fois, mais trois fois en date, elle me parle de son ex, son ex euh, d'il y a, euh, de l'année dernière. Et à un moment, je, chaque fois, je prends de la mouche, et puis à un moment, elle me dit, ouais, je vais le rencontrer la semaine prochaine. Alors, je dis rien, et puis le, la fois d'après, je lui dis, mais tu vas rencontrer ton ex la semaine prochaine euh, mais pourquoi tu as besoin de le rencontrer, tout ça Donc c'est là où elle me sort qu'elle a besoin de rencontrer les gens, de savoir comment il va, tout ça. Et, et là, on s'est un petit peu pris, euh, pris la tête pendant trois jours, silence radio, c'est elle qui revient vers moi. Euh, ce qui est bizarre, c'est parce que je pense qu'elle a, a été prise par surprise quand je lui ai posé cette question de savoir est -ce que, pourquoi tu as besoin de, de voir ton ex, pourquoi, est-ce que ce n'est pas fini euh, et puis, elle a mis trois jours à revenir. Donc... Mais il n'y a, a rien qui est fini dans sa vie, garçon. Je n'ai mmh. pas le courage et je n'ai pas la force ce soir de faire des grands développements de théoriques, vous m'en excuserez. Il mmh. n'y a rien qui est fini dans sa vie, Coco. Sa vie, sa vie est un amoncellement d'histoires professionnelles, personnelles, amoureuses et sexuelles qui ont toutes commencé mais dont aucune n'est terminée. Sa vie est une grande partouse. Mmh. Sa vie, c'est une carrière de comédienne avortée. Sa vie... Ce sont des… Euh, euh, des euh, j'imagine qu'elle a vécu dans différents, dans différents pays, non Tu l'as dit ça Ou Non, elle a vécu à, à Berlin seulement et, à, et au Nicaragua pendant deux ans, mais c'est tout. Bon, donc sa vie, c'est un, un séjour au Nicaragua, enfin un, un, un déménagement au Nicaragua, avorté. Ce n'est pas tout le monde qui déménage au Nicaragua quand même. Euh, des... oui, bon, il y avait, je, je connais pas trop l'histoire, elle est partie avec son ex, donc de longue durée, c'était en 2000, 2010. Okay, non tout. mais c'est pas le sujet. Euh, ouais. sa, sa, vie, sa vie, ce sont des maternités avortées, sa vie, ce sont des, des, des, des, des, des couples, des unions avortées, des, des, des tentatives de, de, de carrière avortées, des, des projets avortés. Sa, sa vie est un gigantesque avortement en fait. Okay. Après, alors on peut, on peut gloser, on peut psychologiser, on peut psyroser jusqu'à jusqu jusqu demain matin sur, euh, sur les motivations, sur ses, les ressorts psychologiques, sur son caractère, sur sa personnalité, mais ça ne restera que des hypothèses et du verbiage, on s'en fout un peu en fait. Mm. Et donc, donc euh... là, tu, as, tu es en face de quelqu'un qui a certainement de la sensualité, Mmh. Qui a certainement les clés pour craquer le code de ton univers mental, de ton univers poétique, de ton univers affectif, et te faire tomber amoureux. Mais, mais tu as quelqu'un euh, qui n'a jamais réussi à monter une maison et dont tout est un peu craquelé. Quoi. Mmh. Et qui en plus est une ex-toxico. Et... Ben, ça aussi, elle a une carrière de toxico-avorté, tu vois. Tout, tout est à moitié avorté, en fait. Mmh. Elle a touché un peu à tout. Et donc, pour la suite et Pour la suite, c'est toi oui. qui vois. Arrêtez. En ce moment, vous êtes tous à me réclamer des consignes. J'ai la capacité à me mettre à votre place pour lire une situation, mais je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Si tu veux, si tu veux te partager et t'unir à une ex-actrice, ex-toxico, ex-future maman et ex de 15 000 autres mecs, mais vas-y, ce n'est pas mon problème, Coco. Moi, je t'aime beaucoup, Karl. Mmh. Mais ce n'est pas, pas mon problème. Moi, je ne te demande pas de décider ma vie à ma place. Bah, de la même façon, je t'éclaire sur ce que je peux, mais si tu souhaites faire ta vie avec cette femme, ça ne me regarde pas. Vas-y. Mmh. Je, je te souhaite bien du plaisir. Je te souhaite bon courage. Mais vas-y, si tu veux. Mmh. Ok. Parce que, attention, tu ne feras pas ta vie qu'avec elle. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça que je me suis dit aussi. Tu feras ouais. ta vie avec elle et ses dix ex. Et ouais, et ouais. Non, mais c'est pour ça que je cogis depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que j'ai. vraiment, je me suis dit, il faut que je t'appelle, parce que je me suis dit, tu pourras m'éclairer, même si je. Quelque part, je connaissais un petit peu la. la... Un petit peu la à Tu réponse. vas faire ta vie avec elle, avec ses dix ex, avec ouais. les fantômes de ses deux ou plus certainement trois ou quatre avortements, avec le, le fantôme de la cocaïne ou de je sais pas quelle drogue elle prenait, avec euh, le fantôme de sa carrière d'actrice avortée, avec ses dettes. C'est avec ça que tu vas faire ta vie Elle oh, c'est le elle... cheval de Troie de la valise de son passé qu'elle va qu'elle va rapporter chez toi. Mais ce qui est, ce qui est bizarre c'est qu'elle ne, ne elle est toujours euh, en fait, tu l'as dit elle elle sait, euh, elle sait trouver le comment me plaire, comment euh, et en fait, il n'y pas rien, elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours euh, même si parfois je peux euh, donner quelques pics, hein, de, quelques piques, elle est toujours de bonne humeur, elle revient toujours oui, elle a un talent à séduire, elle a, ta elle a un talent à plaire, elle est très séduisante. Ouais. C'est une personne, c'est une femme très séduisante. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, pourquoi, euh, déjà pourquoi Tinder? Euh, alors c'est vrai que. Alors, je reviens sur les 15 000 mecs, euh, elle me dit, elle me l'a dit, elle me dit hein, je pourrais écrire un livre sur Tinder, alors que moi j'ai deux dates Tinder là, sur, euh, dans ma carrière. Euh, Ouais, elle a déroulé du câble, quoi. Ouais, ouais. Mais, pour, mais je me dis, mais pourquoi quelque part, moi, tu vois, parce que je ne suis pas non plus le, voilà, le, le beau gosse du quartier. Euh, je te dis, voilà, après, c'est vrai que le, le, le, on s'est pris un café, bon, j'ai su après coup qu'elle avait euh, d'autres dates tout ça. Son dévolu, euh, elle l'a jeté sur moi. On a fait un deuxième date où vraiment euh, c'était super fluide. Enfin, c'était vraiment... Euh, elle aurait pu faire ça avec un autre gars, peut-être. Pourquoi moi est bon. Parce qu'à cette époque-là, on ne se connaissait pas trop. Elle ne savait pas trop ce que je faisais. C'est bien la preuve. Tu confirmes ce que je pressentais au début de cette conversation, que ce que vous avez, ce n'est pas une connexion. La connexion, ça serait que tu saches pourquoi toi et qu'elle sache pourquoi elle. En réalité, vous avez... Une, la, une même façon de concevoir le flirt et la séduction, donc vous, vous, vous arrivez à créer facilement des moments agréables, mais vous n'avez pas la connexion que tu penses avoir. Ok. La connexion. La, la connexion, c'est savoir expliciter pourquoi toi et pourquoi elle. Ouais. CF, mon séminaire du même nom. Et la, la réalité, c'est que tu n'es absolument pas... Tu ne sais même pas pourquoi c'est toi. Ouais. Et que ça participe... De, ce, de cette sentimentalité. Parce que c'est une question irrésolue et H fonctionne par résolution de problèmes irrésolus. Mmh. Ouais. Bon, Coco, tu fais l'envie de beaucoup d'hommes qui nous écoutent et mmh. également, euh, tu attires notre... Euh, notre empathie, pour ne pas dire notre pitié, mais euh, on, on t'envie autant qu'on est heureux finalement de, de ne pas être euh, en proie au doute comme tu l'es. Parce qu'on sait très bien le, le, le plaisir infini que nous donne quelqu'un qui a le, le, le sens des cadeaux, le sens des attentions, l'intelligence du flirt, l'intelligence du sentiment, l'intelligence du corps. C'est extrêmement flatteur, extrêmement agréable et ça fait se sentir extrêmement vivant. Euh, on sait également la, la, la déception et on sait également le, le tragique et le dramatique qui naissent de cette, de cette sensation que les gens qui plaisent ne savent pas être en couple et les gens qui savent être en couple ne plaisent pas. Mmh. Ouais. Bon, En tout cas, c'est <rire> à ces côtés, ça... On voit que c'est une, une fille qui a une vie assez trépidante et entre guillemets fascinante. Est, elle est sortie presque de. Enfin, c'est une héroïne de, de film presque. Hein. C'est ça qui est euh, assez. Euh... Ouais, tu t'emballes un petit peu quand même. C'est une, une fille qui te reçoit dans un studio avec des apéricubes. Euh... Ouais, après, peut-être 50% c'est la vérité, 10%. C'est mmh. ça aussi. Mmh. Je... je ne sais que te répondre. Fais au mieux. Que, fais au que... mieux mais commande mon séminaire typologie de femme. Je t'assure. Typologie de Attends, je... Re, euh, relation... Relation relation 2, je typologie de femmes. Ouais, okay, femme. Parce que j'ai euh, plusieurs options c'est la fuite. Et la deuxième, c'est de, de rester jusqu'à la, la mettre devant ses contradictions. Mais à, à quoi ça sert Tu n'as aucun ressentiment et tu ne fuiras pas, je te le parie. Jusqu'à ce que j'en ai. Bah, ça m'a pas l'air parti pour. Non, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Non. Et de toute façon, même quand tu auras fui, tu feras partie de son passé, tu seras... Tu feras partie des 50, 60, 70, 80, 90, 100 ex. Et donc, euh, vous vous reverrez. C'est une, une femme qui ne, qui ne clôt pas. Bon, enfin, moi, je clôt je mes relations. Donc, euh, je n'ai pas de contact avec mes ex. Donc, forcément, par la force des oui, choses. Tu n'as aucune ex qui lui ressemble non plus. Ouais, c'est ça aussi. Hmm. Elle est rentrée par effraction dans ton univers poétique. Okay. Et ça, ça se passe deux, trois fois dans une vie, maximum. La poétique. Quand, quand un mec te raconte avec émotion... Et des, et des fourmis dans les des étoiles dans les yeux que sa copine a tout donné en lui faisant un plateau d'apéricube, c'est qu'on l'a cambriolé émotionnellement, ce mec-là. Mmh. Mais c'est pas faux. Spike Lee, « do the right thing, mon garçon. Do the right thing. Ouais. Ok. Enfin, do the right thing, mais sortez, sortez, continuez de sortir couvert parce que mm. elle semble avoir la gâchette rapide. Mm. Et puis là, à son âge, c'est pas sûr qu'elle avorte. Ben ouais, c'est ça en plus. Et puis, en supposant qu'elle est ce qu'elle veut, euh, je pense que c'est le début des, des soucis, hein, des emmerdes. Ah ben, c'est la problématique que je soulignais au début. Ce sont ces gens dont le talent, c'est la prédation. Quand ton talent, c'est la prédation, ça ne peut pas être la nidification. Donc, si toute ton énergie et tout ton talent est tourné vers la, la, la quête et la conquête, ça veut dire que quand tu t'es emparé de ce que tu désires, tu n'investis plus, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Ok. Moi, il y, y a une fille là qui m'a couru après pendant un an, et Dieu sait qu'elle avait des qualités, enfin, en tout cas qu'elle semblait en avoir. Et dès qu'on a fait le, le contrat de couple, tu vois ce que c'est le contrat de couple J'en parle dans mon deuxième livre. Le... Dans le, le deuxième livre, je ne l'ai pas. Okay. Le contrat de couple, c'est quand tu décides euh, « Ok, on est ensemble, qu'est-ce qui, qu qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on est, etc. » Tu le fais après combien de temps, ça Après 3 ça, mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois Tu le fais quand l'un des deux exige qu'on soit exclusif. En l'occurrence, ouais. c'était elle. Mmh. Ok. On, on a fait le contrat de couple. Deux semaines après, j'ai senti un, un désinvestissement. Euh, il m'est arrivé une petite... Euh, Petite déconvenue, une petite galère de la vie, comme ça nous tombe sur le coin du nez de temps en temps, et elle a été totalement absente, elle n'est même pas venue me voir une seule fois. Alors okay. que ça faisait un an après qu'elle me courait après avec « je te veux, je te veux, je te veux, je demande qu'on soit exclusif, je te veux que pour moi, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre, je suis une fille comme ci, je suis une fille comme ça, je suis une fille sérieuse, moi je suis la femme d'un seul homme », un an qu'elle me réclamait le contrat. Mais tu étais euh, un an, donc euh, tu la voyais depuis un an, ça veut dire que tu couchais avec elle depuis un an ou... Non, j ai, j ai, j pas, je n'étais pas dispo. Euh, D'accord. Je n'étais pas euh, dans l'optique de construire de façon exclusive à l'époque où je l'ai rencontré. Donc je n'ai pas, simplement pour obtenir ce que je voulais à court terme, je n'ai pas menti et je n'ai pas signé un contrat en carton, simplement pour. Ouais. Comme aurait fait 99% des mecs, euh, si tu veux, pour donner à l'autre qu'elle a envie d'entendre et pour arriver à ses fins. Je l'ai fait quand j'y croyais, quand c'était sincère. Okay. Et, et, et pareil, euh, elle avait l'intelligence de se souvenir de ce dont il fallait se souvenir, beaucoup de sensibilité, beaucoup de mémoire, beaucoup de goût, beaucoup de goût, beaucoup de goût visuel, beaucoup de tout ce que tu veux. Un mois plus tard, il me tombe une, encore une fois, voilà, une, une mauvaise nouvelle sur le coin du nez. Il y a personne. la me fallait pas là. Personne. Les gens, les gens qui ont le, le. Il y a des gens qui ont le talent du flirt et il y a des gens qui ont le talent de la relation. Et c'est rarement les mêmes. Mm. Il y a des gens qui savent rentrer par effraction dans les univers poétiques des autres. Et il y a des gens qui cognent à la porte en attendant ou qui sonnent à l'interphone. Mm. Ouais. Elle était actrice aussi, là, celle qui t'a... Non, non, elle n'est pas actrice. Elle n'est pas actrice, mais... Mais euh, peut-être peut a-t-elle joué la comédie pendant un an, je ne sais pas. C'est mon drame, en fait. C'est que moi, je n'ai personne pour me phone-coacher, tu vois. Ouais, Il faudrait que tu te formes un double. Bon, ça prendra du temps. Oui, c'est ça, oui. Je vais me fabriquer un... Il faudrait, que je Et, demande... d Il faudrait que je demande à Thierry Henry. faire en de <rire> <Il faudrait rire> cas... D'ailleurs, elle avait quel âge Parce que moi, la problématique. Tu, tu 25 as ans. Long, elle machin, 20, à 25 ans. Le, le, elle, a euh, 25, en, elle a 25 ans, d'ailleurs. Elle a 25 ans. Je veux dire, à nos âges, la plupart, il y a l'horloge biologique qui tourne. Elles sont toutes à euh, trouver un mec le plus vite possible de façon à ce qu'elles voilà, qu puissent être mères et, et passer une étape de leur vie. Mmh. Donc, 25 ans, ça va. Oui, ce n'était pas la priorité à court terme, mais le... on avait même vérifié que les agendas et les feuilles de route collaient. Mmh. Elle voulait soi-disant venir vivre en Italie. D'ailleurs, elle l'avait déjà fait un petit peu. Elle était OK pour Rome. Tout était OK. Ouais, comme quoi... Si vous êtes, si vous, si vous, vous estimez en mesure de me faune coacher et de faire une étude de cas au sociologue à lunettes, et bien postulez en candidature là, sous la vidéo... Par contre, il va falloir me démontrer votre compétence hein, parce que je ne vais pas me faire phone coacher par le premier venu. Ouais, avec un CV, peut-être. Euh... Ah ouais, là, il va falloir vraiment me démontrer que vous êtes en mesure de le faire. Ok. Il ouais. y a pas mal de finesse, en fait, que surtout quand ça, ça nous touche, c'est parfois difficile de, de voir lever et livrer, en fait. De... Ah ben, c'est impossible. Non, c'est impossible. Et moi, je le vois. C'est pour ça que je me suis dit attends, il faut que je, je, téléphone, je téléphone à Stéphane parce qu'il y, y a trop de casseroles, il y a trop de, il y a trop de par rapport au positif. Et puis si ce positif, c'est aussi, bon, comme tu dis, attends, j'ai noté cette phrase. Si c'est, euh, elle est rentrée par réfraction dans mon univers poétique. Euh, voilà, c'est quelque chose qui peut être à placer aussi dans le négatif. Si tout, tout dans sa vie n'a pas été fini. Elle a commencé des choses mais voilà, elle s'est arrêtée en bout de route. Mais en tout cas, j'ai été choqué quand elle m'a dit... Euh, presque, J'ai l'impression que l'avortement, c'est un moyen de contraception pour elle. C'est pour le moins léger, oui, comme politique. Pas, mais c'est ce que je ne comprends pas, c'est tout ce qu'elle me balance à la figure. C je ne comprends pas euh, qu'elle qu me, me dise, avec un livre ouvert, le, le, toutes les casseroles qui sont arrivés et, et ça, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai mais, mais je comprends pas enfin, je comprends pas qu'elle se déprécie autant est ce qu'elle a besoin que j'accepte ça ou alors qu'elle a besoin que j'ai entendu ça pour dire ah mais je t'avais dit c'est ton hypothèse qu'elle se déprécie pour moi elle ne se déprécie pas simplement elle ne t'apprécie pas suffisamment pour te craindre et elle te révèle ça parce qu'elle ne craint pas assez de te perdre. Ok. Ah ben ça, c'est... Ça... Quand, quand quelqu'un se euh, montre, montre une grande liberté de parole avec vous, c'est qu'il ne, qu ne craint pas de vous perdre. D'accord. Quand tu crains trop de perdre quelqu'un, tu tournes cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Ouais, c'est vrai. Mais elle sait très bien, de toute façon, qu'elle... Euh, voilà, y a... Bon, c'est qu'elle est plus toute jeune, hein. Mais, euh, mais c'est très bien qu'elle retrouve un mec le lendemain. Il n'y a pas de souci. Mais n'importe quelle femme trouve un mec le lendemain. C'est pas la question. C'est la base du déséquilibre hormonal, anthropologique, biomécanique entre les hommes et les femmes. Je, je me corrige. Elle le trouve plus rapidement que la moyenne. Je veux dire, c'est parce qu'elle est canon. Je sais pas. Ah, mais de toute façon, l'actrice canon à la retraite sur les sites de rencontres, ça devient presque une catégorie, hein. Ah ouais? Bah, il y en a plein. Oh, regarde, il y avait encore Sharon Stone le mois dernier. Ok, vraiment. Ouais, ouais. bon. ouais, mais je t'avoue, que moi, je suis nouveau sur Tinder. Ouais, euh... ah, mais t'arrives après la bataille. C'est un champ de ruines, ces sites de rencontres. Les hommes, les hommes y sont allés et comme il n'y a aucune confraternité ou solidarité masculine, contrairement à ce que nous expliquent les féministes, ils ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Ouais. Ils se sont noyés et ils se sont drogués à la quantité et ils ont découragé les 5 à 10 de filles bien, tout en renforçant les 80 d'opportunistes dans leur, conviction, dans leur conviction que nous sommes tous des, nous sommes tous des carnassiers. Des carnassiers, des charognards. Ouais. Nous sommes tous obsédés par la viande. Voilà. En réalité, on n'est pas obsédé par la viande, simplement. Euh, on n'a pas de... comment dire on, on, la, on la joue individuelle, on ne la joue pas collectif. ouais Bien, je vais pas tarder à te laisser, parce okay. que j'ai mon cours de danse à 19h. Il est 18h34. Ok, ça va. Ok, merci Stéphane. Ben, J'espère te reparler avant les dix prochaines années. Ben, on s'était vu en 2000... <rire> 2013. Ça fait Sept ans. Voilà, ans. Comment se porte la chaîne haute fidélité vintage que je t'avais composée à l'époque alors super, par contre il y a une des boxes qui euh, joue des tours. Donc il va falloir que je l'amène à réviser. C'était quoi déjà Qu'est-ce que je t'avais fait Le JBL, euh, JBL euh... bah, tes anciennes dans les... Ah c'est toi qui as racheté mes enceintes Oui, les enceintes avec le… Ah alors je sais ce que c'est, c'était mes JBL avec les pieds, avec les caches rouges. C'était un Marantz, un intégré Marantz 1070. Bon. Ouais. C'était un DAC euh, Devil, Devil Sound. Exact, ouais, exact. Et c'est tout. Et oui, c'est tout. Non, non, je la mets tous les jours. Euh, voilà. euh, bon, y a, y a, je te dis, il y a une des box là qu'il va falloir que je fasse réviser parce qu'elle. Euh, c'est quoi une euh, box Une enceinte L'enceinte ouais, qui, euh, qui joue des tours de temps en temps, qui euh, parfois. Il euh, n'y a, a, a pas de son et puis. Euh, Parfois, il y en a donc. C'est rien, c'est un faux contact au niveau de la fiche à l'arrière, ça. Certainement, mais j'ai un petit peu regardé, mais je n'ai pas trouvé le, le souci. C'est tous les haut-parleurs qui coupent en même temps Non, c'est. Euh... Oui, oui, tout en, tout en même temps, ouais. Ouais, ben ouais. ça, c'est rien, c'est que ce n'est pas, pas un haut-parleur, c'est juste, juste la prise derrière, c'est juste le, le, le, le, le. Comment ça s'appelle Le, le, le, le, le, le pince-câble, enfin le. Ah ouais. là, là Bref, non, mais ouais. c'est vraiment rien, ça. Je crois en plus que je les avais refixés à la glue parce qu'ils vibraient au volume. Donc, je crois que c'est juste collé en fait. Non, non, mais sinon, est, elle, est, elle est super cette cette composition. Bien, Carl, et bien. Je te souhaite une bonne soirée et je te souhaite également une de prendre de prendre la bonne décision. Merci à toi aussi, Stéphane. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Ciao.